Suite à vos nombreuses questions sur comment gagner en qualité de vie et puis bien sûr en performance, et bien aujourd'hui, notamment dans les milieux professionnels dans lesquels nous, nous œuvrons tous, euh, bah aujourd'hui, je voudrais vous parler justement de la force des habitudes, à la fois pour leur côté positif, quand, quand, quand elles sont bien orientées, et malheureusement parfois euh, leur côté un peu négatif. Et du coup, qu'est-ce qu'elles vont euh, entraîner comme limitation en termes, bien sûr, parfois de qualité de vie, mais aussi, on va le voir, de, de performance, bien sûr. Alors, pour ça, j'aimerais d'abord vous dire pourquoi ça me passionne. D'abord, parce que bah, les habitudes, c'est quelque chose auquel je suis très sensible à travers bah, mes enseignements, puisque mon métier, c'est de former, d'accompagner de nombreuses personnes, des centaines, tous les ans, à travers des, des formations en ligne, en salle au travers de, de Paul Pironet Institut. Et je me rends compte à quel point la, la, la dimension du développement de ces personnes, qui se fait à travers euh, bah, leur propre développement personnel et leur capacité à interagir d'une manière plus riche avec leur environnement pour justement euh, trouver des ressources pour, pour grandir, eh bien, cette, euh, cette dimension est très en appui à l'égard de leurs habitudes. Pourquoi Parce que nous sommes des machines en quelque sorte humaines qui avons euh, appris à apprendre euh, pas, non pas appris à apprendre, mais appris tout le temps. Euh, et donc du coup, on, on a programmé, on a automatisé énormément de, de, de comportements et nos habitudes, elles sont intéressantes parce qu'elles sont d'abord confortables on les connaît bien. Elles nous permettent d'économiser beaucoup d'énergie parce qu'on n'a pas besoin de refaire chaque matin bah, des apprentissages. Donc on refait ce qu'on a déjà fait. On connaît bien et ça permet du coup de le faire avec moins d'attention, moins, moins, de, moins de temps, parfois moins d'énergie. Et du coup, on, on optimise. Et euh, donc ça, c'est pas mal. Ça apporte beaucoup de, de simplicité. Malheureusement, ce qui peut se passer, c'est que l'environnement évolue. Alors que moi, je continue à fonctionner de la même façon. Je continue à faire fonctionner de la même façon avec mon ordinateur alors que les logiciels évoluent je continue à fonctionner de la même façon avec ma technologie internet alors que les technologies évoluent, je continue à, à, à manager de la même façon alors que le monde évolue, je continue à communiquer de la même façon alors que le monde évolue, je continue à travailler de la même façon alors que le monde évolue et au bout d'un moment bah, qu'est ce qui va se passer c'est que je vais me sentir un peu dépassé et c'est ça qui est embêtant euh, si vous voulez dans, dans ce système c'est que l'automatisation c'est super ça nous fait gagner beaucoup de temps d'énergie et parfois de l'argent mais au bout d'un moment, si cette automatisation évolue pas, eh bien, du coup, elle va finir par nous en coûter du temps, de l'énergie et de l'argent. Et c'est pour ça que je crois que nos habitudes sont à la fois des forces, mais en même temps des, des, des, des choses dont il faut se méfier. Et ce qui est intéressant, euh, bah, c'est de comprendre qu'au-delà qu du confort que ça apporte, eh bien, du coup, ça peut nous entraîner, évidemment, dans des... Dans des, des freins en termes de développement. Et quand on relève cette dimension et du coup, qu'on se dit tiens, c'est quoi qu'on pourrait changer si moi, j'ai envie d'évoluer, si j'ai envie d'avancer un peu avec la vague, si je veux surfer la vague du changement Eh bien, comment moi, je peux accompagner ce changement Ce n'est pas forcément des gros changements. Ça peut être des petits changements, ce que j'appelle des micro changements. Euh, un macro-changement, c'est quand vous changez, par exemple, de service, vous changez d'entreprise, de, vous changez de partenaire de vie, vous changez de fonction importante, de métier, de lieu de vie, etc. Ça, c'est des gros changements. Et puis, vous avez ce qu'on appelle des micro-changements. Et c'est là que les habitudes vont devenir intéressantes. C'est-à-dire, tiens, comment euh, aujourd'hui je peux interagir avec l'environnement dans lequel je suis, que ce soit mon travail, que ce soit mon conjoint, que ce soit mon collaborateur, que ce soit mon patron, que ce soit euh, mon cadre de vie ou de travail. Comment je peux interagir d'une manière différente pour justement euh, évoluer. Et c'est là que la nouveauté devient intéressante. Alors que je fais... Euh, Qu'est-ce que je peux faire de différent aujourd'hui, que je faisais déjà hier, mais que je peux faire différent aujourd'hui pour l'améliorer. Par exemple, dans la manière de démarrer une, une réunion, est-ce que je peux être un peu plus attentif, par exemple, à l'énergie des personnes Est-ce que je pourrais être un peu plus clair sur l'objectif qu'on poursuit ensemble Est-ce que je peux m'améliorer sur le processus par lequel la gestion de cette réunion va, va se passer Vous voyez, c'est repérer comme ça des, des zones de progrès sur lesquelles je pourrais évoluer et d'élever mes standards en termes, en, en, en termes ben justement d'attention. Euh, sur ma manière de parler, sur ma manière d'agir, sur ma manière d'écrire, sur ma manière d'envoyer un, un, un mail, sur la manière euh, d'interagir avec mes collaborateurs, avec mon patron, avec mes salariés, avec, euh, avec mes, mes clients. Qu'est-ce que je peux en permanence faire grandir Et du coup, c'est l'idée d'accepter que pour plus de performance, il faut que je fasse Autrement. C'est-à-dire que si je fais toujours la même chose, j'aurai le même résultat. Mais si je fais autre chose de différent, eh bien, du coup, je vais pouvoir m'élever et progresser. Et c'est une des données, là, pour le coup, qui pourrait vous être très, très utile, c'est de demander du feedback. C'est-à-dire demander autour de vous, tiens, dans ce qui fonctionne bien, dans ce que tu observes, qu'est-ce que tu aimerais que je, je modifie juste un peu comme ça. Et d'aller chercher ce que j'appelle le millimètre qui permet de grandir. Et vous savez, c'est l'alignement des millimètres qui finissent par faire des grands mètres. Et je dis toujours, c'est dans la finesse du changement que résident les plus gros changements à long terme. C'est-à-dire, qu'est-ce que je pourrais modifier dans la manière de regarder quand je parle à une personne Qu'est-ce que je pourrais modifier dans le ton que je vais utiliser avec telle ou telle personne Qu'est-ce que je pourrais modifier dans l'écoute que je vais avoir avec un interlocuteur, quel qu'il soit. Bref, être dans cette attention, dans ce, ce, ce raffinement en fait, d'attention à l'égard de ce que je peux voir, d'entendre, sentir et surtout euh, la manière dont je vais interagir. Voilà, donc c'est une suggestion que je vous propose comme ça pour évoluer. C'est de repérer ses habitudes, ces choses que vous faites tous les jours et voir qu'est-ce que je pourrais justement modifier un petit peu sans faire des gros changements, mais pour être dans cette dynamique au fond de kaizen, d'amélioration constante, euh, de millimètres qui permettent parfois de faire des grand maître. Voilà, si cette euh, vidéo vous a plu, moi, je serais toujours intéressé par avoir votre euh, regard, votre expérience, votre sensibilité, euh, vos réactions, quoi, ou vous, éventuellement vos questions, pour euh, bah, enrichir, en fait, en quelque sorte, cet échange, et puis au grand, grand plaisir, évidemment, de continuer à interagir avec vous, dès que ce sera possible. Merci à vous.